Bonjour, l'objectif de cette vidéo va, vous, va être de vous montrer l'utilisation de PHP-PGadmin dans l'environnement de la box de la machine virtuelle du MOOC. Alors, j'ai déjà lancé euh, ma machine virtuelle dans VirtualBox. Là, vous voyez que euh, j'ai euh, Linux qui affiche son invite de connexion. La machine virtuelle est en train de tourner. Donc, à partir de ce moment-là, je vais ouvrir un navigateur sur l'adresse... Euh, localhost localhost:8080 qui est donc l'adresse du serveur web intégré à la VM et qui va nous permettre d'utiliser PHP PGAdmin. Ici, vous retrouvez la documentation de euh, cette machine virtuelle et au chapitre 4.3, vous retrouvez les instructions sur l'utilisateur de PHP PG... sur l'utilisation pardon de PHP PGAdmin. Dans cette documentation, vous retrouverez les noms de login et de mot de passe des différents utilisateurs à utiliser pour se connecter à Postgres. Ici, on va faire la démonstration en se connectant avec l'utilisateur administrateur dont le login est Postgres et le mot de passe Postgres. Donc, Je vais me connecter sur l'adresse de phppgadmin, toujours sur localhost 8080. Et donc, au moment où... Vous vous connectez, normalement vous n'êtes pas encore identifié, donc vous arrivez sur euh, cette interface. Alors, euh, à savoir qu'il vaut peut-être mieux utiliser euh, dans la langue qui vous est la plus naturelle. Par défaut, euh, l'interface sera en anglais, donc il faut sélectionner français, ici, et puis vous pouvez éventuellement jouer à changer le thème graphique. Une fois que c'est fait, vous voyez que euh, PHP Pyjamine pourrait se connecter à différents serveurs PostgreSQL. Ici, on a un seul serveur dans la VM, mais on pourrait accéder à un serveur distant. On va se connecter sur ce serveur interne en utilisant l'utilisateur Postgres, mot de passe Postgres. Voilà, là je suis connecté et j'aperçois l'ensemble. Euh, des bases de données existantes dans ce serveur PostgreSQL. Alors, ici vous voyez qu'il y a deux bases de données, les films et les vins, et puis la base interne qui contient la métabase, euh, qui s'appelle PostgreSQL. Si on déplie euh, le contenu de cette base des films, on va obtenir l'ensemble des éléments de son schéma, comme les différentes tables, les différentes vues, s'il y en a, ainsi de suite. Pour chaque table, on peut aller consulter la liste des colonnes, des index, des contraintes d'intégrité, etc. Alors, si vous cliquez sur l'icône en face d'une table, euh, vous accédez à la consultation des données de cette table. A contrario, si vous cliquez sur le nom de la table... Vous accédez à la liste des colonnes, donc au, au modèle euh, de, cette, euh, de cette table, au schéma de cette table. Ici on voit ID Integer, Nom, qui est un Varchar, ainsi de suite. Vous pouvez euh, insérer des données, supprimer, euh, etc. Donc on peut faire plein euh, d'opérations, et comme là en plus on est connecté en tant qu'utilisateur administrateur, on a tous les droits et on pourrait euh, vraiment... Euh, euh, bidouiller énormément sur euh, le schéma de cette table à partir de cette interface. Mais euh, ce qui va être plus intéressant, là, ça va être d'utiliser euh, le langage SQL puisque c'est l'objectif euh, de, des travaux pratiques. Alors, je vais supprimer la base des vins pour les besoins de la démo. Donc ici, j'ai sélectionné... Euh, notre euh, euh, base des vins et je vais euh, essayer de la supprimer. J'ai du mal. <rire> voilà, il faut peut-être que je retourne. Voilà, je retourne sur la racine de mon serveur. Je vais ici en face de la base des vins créer, euh, cliquer sur le bouton supprimer. Voilà, et là il va supprimer toute la base de données des vins donc toutes les tables internes à cette base de données. Donc je vais recréer une nouvelle base de données. Alors euh, on peut faire une base de données de test ou une base de données des 20. Je ne vous conseille pas de supprimer la base de données des 20 directement. Là, imaginons que je la recrée. Je choisis l'encodage des caractères UTF-8 pour cette base de données, pour les accents. Et voilà. Là, je viens de créer une nouvelle base de données des 20 qui, pour l'instant, est vide. Il n'y a pas de table, pas de vue. Et à partir de ce moment-là, je vais vous montrer comment utiliser l'interface SQL. Alors là, vous voyez ici en haut un petit bouton SQL qui va ouvrir une fenêtre dans laquelle, au départ, il n'y a rien du tout. Et là, je peux me connecter sur la base des 20, et aller euh, taper une requête SQL, donc create table 20, donc je crée une table 20 à l'intérieur de la base de données 20, avec un identifiant qui sera un num et un integer, ensuite le cru qui est une chaîne de caractères, et l'année qui est un autre entier. ici si j'ai grandir un petit peu la fenêtre, voilà, là, je peux lancer cette requête. Donc, le serveur va évaluer cette requête SQL. Et si tout va bien, je vois apparaître les résultats. Donc, effectivement, ici, la requête s'est bien exécutée. Et vous voyez qu'il a rafraîchi à gauche, ici, le schéma pour nous montrer cette nouvelle table 20 qui vient d'apparaître dans notre base de données des 20 avec la liste de ces colonnes les trois colonnes lum, cru et année que je viens de créer. Et à partir de là, on peut parcourir le contenu. Évidemment, il n'y a pas encore de données, donc on peut aller insérer cette fois euh, soit depuis ce formulaire, soit en SQL, euh, des nouvelles données dans cette nouvelle table. Voilà, c'est donc à partir de cette interface que vous allez pouvoir euh, travailler sur euh, soit directement avec SQL euh, depuis cette fenêtre, soit euh, avec les formulaires intégrés dans PHP PGAdmin pour créer de nouvelles euh, contraintes d'intégrité, des vues, euh, travailler sur la protection. Alors pour la protection, euh, vous devrez travailler avec euh, les le menu droit qui permet de faire des, des grants. Donc, si on va sur la base de données euh, des vins, euh, ici, je peux accorder des droits, par exemple, à l'utilisateur euh, PGWriter, qui existe déjà, pour se connecter à cette base de données. Et ensuite, euh, pour une table donnée, je pourrais aller euh, donner des droits supplémentaires, pour aller faire des modifications dans cette, dans cette table. Voilà, Les, la documentation euh, Postgre, euh, pardon, php PG Admin est accessible à partir de la page d'accueil, avec un pointeur sur la FAQ, et puis aussi un pointeur sur la documentation de PostgreSQL euh, sur euh, Internet. Voilà, amusez-vous bien avec cet outil qui est un petit peu riche, mais euh, un outil professionnel euh, qui pourra vous resservir au-delà de ce MOOC, nous l'espérons. À bientôt